Je suis au collège Pierre Emmanuel et je dois aller sur Argos aussi appelé Osez offre service d'éducation. je vais sur euh, un mo moteur de recherche et donc je peux faire argos2.0 là où c'est marqué ENT2D ac-bordeaux.fr. Là, je clique sur connexion élève ou parent et si par exemple, je m'appelle Cécile Ancieux, je, donc, les quatre premières lettres de mon prénom, mon nom de famille, puis première lettre du prénom, première lettre du nom de famille, ma date de naissance, si je suis née le 19 mars 2007. Donc, je répète, première lettre du prénom, première lettre du nom de famille, et puis la date de naissance. OK. Et donc là, je valide. J'arrive donc sur ce bureau osé, qu'on appelait avant Argos. Deux choses que j'ai besoin de bien repérer, c'est sa coche qui me permettra de voir les résultats de mes évaluations. Donc veuillez prendre connaissance des informations, activation de votre compte. Je clique et je valide. La deuxième chose dont je vais avoir besoin, c'est euh, PearlTrees. Donc, je clique sur Pearl Trees. Là, on me demande, on, on me donne mon pseudo, on me rappelle le nom, ma classe. Le mot de passe, je remets celui d'Argos, celui que j'ai utilisé là tout à l'heure. Donc, première lettre du prénom, nom de, première lettre du nom de famille, date de naissance. J'enregistre. C'est fait. Et donc, je démarre. Voilà, bienvenue dans votre compte Pultres. OK, je peux fermer directement. Et voilà, j'ai mon bureau Pultres sur lequel pour l'instant, il n'y a rien. Euh, je, les choses que j'ai besoin de savoir en particulier, là, c'est d'envoyer un message privé euh, pour cela à mes professeurs, pour leur renvoyer mon travail. Donc, je vais cliquer sur les trois petits bonhommes. Je clique sur l'enveloppe, puis « Envoyer un message ». Et là, j'ai la liste des professeurs. Je sélectionne celui auquel je veux transmettre mon message. Si j'ai euh, quelque chose que je veux transmettre, je reviens ici sur ma maison. Je clique sur « Plus » pour aller chercher « le fichier ou l'image que je veux transmettre. Donc, par exemple, ici, euh, j je veux transmettre le logo du collège. J'ai cliqué sur l'image gelée et maintenant, je vais cliquer sur l'image et je vais cliquer sur l'icône Partager annuaire. Et donc, là aussi, je vais chercher le professeur à qui je souhaite transmettre mon message. Petite précision, cette icône-là, les élèves ne l'ont pas. Et ici, le petit 1 en rouge dit que j'ai reçu un message ou une notification. Voilà. Et euh, les connexions, je n'ai pas besoin des connexions, et ça risque de saturer mes messages. Si je, donc je veux enlever mes connexions, parce qu'avec les personnes du collège, de toute façon, je peux les retrouver facilement, donc, si je veux enlever ces connexions parce que j'ai trop de messages, je clique sur « Connexion », je vois les personnes avec lesquelles je suis connecté. je clique sur la personne en question, et là, ici, c'est marqué que je suis connecté. Si donc je clique dessus, je supprime la personne de ma liste de connexion. Ce qui n'empêche que je peux toujours aller euh, retrouver cette personne en cherchant dans l'annuaire. Là, j'ai toutes les personnes du collège Pierre-Emmanuel que je peux contacter ici.